Bienvenue. Bienvenue. Bonjour à tous Alors, aujourd'hui, nous allons célébrer la fête du Setsubun. Alors les filles, est-ce que vous savez ce que c'est le Setsubun Oui, oui. Alors, Alors allez-y, expliquez-moi. C'est euh, des personnes du Japon qui prennent des icônes. Les haricots là oui. et ils les lancent dans leur maison pour cuire les démons. C'est quoi les démons Alors, oui. Quoi Alors, c'est une cérémonie qui a lieu au Japon une fois par an. Elle est appelée le Setsubun ou le lancer de haricots et elle a pour but tout simplement de chasser les démons qui tentent de venir à l'intérieur des maisons chaque année. En fait, c'est pour faire fuir les démons. C'est une tradition japonaise. C'est quoi les démons, Les méchants. Les ah. méchants esprits. Bon, bah allez-y, les filles. Alors, on va peut-être pas jeter les haricots, mmh. mais en tout cas, on va les déguster bien. parce que ça se mange. Allez, les filles. Oubi, je vais t'aider. Regarde, maman. Ça se bien? présente sous cette forme-là. Mmh. Voilà. c'est bon Allez, ah, voilà. Hein. Oh, non Oui, bah je vais goûter, bien sûr. Je vais découvrir. Oui, ça se présente. En... Ça a une... l'apparence du cacahuète. Ah <rire> oh, Allez-y, allez-y J'ai bien ta là, moi Là, là, mets là, là Allez, <rire> oh. allez c'est bon oh. Mais non, faut qu'elle ait son masque non, Allez, stop, c'est juste la dégustation <rire> C'est bon, là Non, <rire> elle a saqué <fait> ma bouche <rire> Elle a saqué ma bouche Stop la laitue, je suis pas contente. Ouais, la laitue, hein bon. C'est trop drôle. Je vais goûter, moi. On va Ça a un petit goût de cacahuète, oui. Et moi T'as pas goûté Oh, pardon. Non. Allez. Vas-y, Asia, montre-nous ce qu'il y a dedans là. Tant que tu la croques à cacahuète, là. Yes. Le haricot, pardon, c'est pas une cacahuète Mais ça a vraiment le goût Une cacahuète Ouais <rire> là, tout craqué. Alors, Ah oui. tu crois que ça a le goût d'une cacahuète, C'est bon, bon hein, C'est <rire> T'as cassé ton masque, Alia C'est pas cool, là Et La deuxième fois Bon Eh ben c'est ouais. super bon ce, ce petit haricot Les masques sont super géniaux. C'est du... pas des haricots Vous ça. les Et avez aimés C'est ça, s'appelle des haricots Les masques, viennent viennent mmh. du Japon mmh. euh, On fait peur, on tout à l'heure Bah on les mange mmh. On fait bah oh, oui oh. ça. Bah Peut-être pas tous, ça risquerait Mais de faire mal aux si gens au Japon, euh, les personnes ils mangent les arcs vert. ouais. des oui, haricots verts Ouais, oui, oui Regardez ce qu'il y a dans C'est vraiment bizarre On mange pas une cacahuète Vous avez aimé les filles Ouais, ouais c'était bon, c'est bon. Ouais. C'est pas mal, hein, moi. Délicieux. T'en veux d'autres, maman Non, merci. Ça ira. Il ressemble à quoi, toi, ton masque, Loubi Un l'été. <coughs> un monstre. bien. Il des dos Et regardez, il ressemble à un miaou. Un chat. Oui. Pas un gentil chat, en tout cas. Un, un chou. Et toi, Lubi Pareil que, oui. Ah mon. Pourquoi ouais, il n'y a rien Et toi Ah ouais Et regarde Et derrière, oui, il y a Et derrière, des riches. bien regardez, non. Ouais. Non. Derrière, il y a des inscriptions. Mm. Moi j'ai rien. J'ai bien apprécié manger les haricots. J'espère que la vidéo vous aura plu. Merci oui. à tous. Oui. À très bientôt. Oh. Merci.